Salut toi Ce petit condiment bien piquant dont tout le monde raffole a connu une rupture de stock en 2022 à cause de conditions climatiques bien trop rudes pour cette toute petite graine qui au demeurant peut puer littéralement le cadavre d'un hérisson mais chut, je spoil Fort quand même ces agriculteurs En mars, les conditions météorologiques sont catastrophiques et les cultures de graines de moutarde sont tellement décimées qu'en juin, il n'y a plus un pot de moutarde dans les rayons Paf en août, les pots reviennent comme par miracle. Parce que non seulement on a réussi à faire pousser des graines de moutarde avec des conditions climatiques pires que l'hiver dernier, mais en plus en seulement deux mois, la graine était déjà moulue en pot prêt à garnir nos viandes. Quelle prouesse magique et au bon moment. Bon, Majax s'est passé quand même par là, vu qu'il a fait diminuer de moitié la taille des pots en magasin, mais tripler son prix. Haha, <rire> la belle Europe, la grande Europe, l'Europe des puissants. Quelle belle ramassie de pays de merde, oui. Je me suis dit, bon, je vais tenter de les faire moi-même pour contrer cette inflation que je ne saurais tolérer. Si jamais ça fonctionne, j'en vendrai moi-même sur le marché. Hein J'ai pas le droit Bah c'est pas grave. Je me mettrai à côté des vendeurs ambulants de Tour Eiffel. Depuis le temps qu'ils y sont, ils ont pas l'air d'être inquiétés. J'ai donc cherché sur ce bon vieux YouTube où tu trouves souvent de la merde et parfois du caca. J'ai eu du mal à me décider. J'étais parti sur la vidéo d'une charmante mamie à Kweto, papa t'es potager. Bon, il faut l'âge de ma femme. Oui, parce que la caméra ça vieillit. Regarde-moi, ça me grossit. Je suis beaucoup plus maigre que ça en vrai. Ah bah non. Ça m'aigrie pas. Bref, pour pas la vexer, on va dire, cette charmante jeune femme, plus très fraîche, me proposait de faire sa moutarde facilement. Bah si, regarde, c'est marqué. Je vais donc relever les ingrédients, les quantités, mais dis donc, si tu lui enlèves ses lunettes et si tu lui enlèves ses couettes, on dira nièce Buzin il faudrait peut-être que je me concentre un peu. Elle est passée où, celle-là, d'ailleurs Parti <rire> Partie faire des masques en Chine Et puis, je suis tombé sur la vidéo de Révolution Fermentation, présentée par Jean-Luc Henry. Oh Hum, mmh, mais dis-moi, ce nom ne commencerait-il pas à me mettre l'eau à la bouche tout en m'intriguant royalement Que de meilleur qu'un bon produit bien fermenté, mais qui aurait un goût inimitable d'un doigt plongé dans l'arrière-train de mon chat Mais c'est tellement meilleur pour ton corps Quand j'ai vu les quantités, etc., j'ai compris tout de suite que Popote et Potager pompait à toute bringue la recette de Révolution Fermentation. Hormis la fermentation et en même temps, je me dis qu'il n'y a pas 100 façons de faire de la boutarde. Hein Si <musique> Allez, j'ai sorti les deux malheureux pots de confiture qui me restaient. <rire> S'ils savaient que dans moins d'une semaine ils vont puer la merde. <rire> C'est un peu comme les imbéciles et les trolls de Internet, de Facebook. <rire> Même vides, ils comprennent pas ce qui leur arrive. Et puis j'ai tenté de décrypter à nouveau mon écriture de cochon pour en ressortir des quantités de la recette. Même si ce ne sont que des chiffres, avec mon écriture, ça devient vide des hiéroglyphes. Je me suis dit, pas grave, on va improviser. Et puis tu le sais maintenant, j'aime bien ça, improviser. C'est quand même plus excitant de créer que de pomper. Enfin, pas quand il s'agit de Clara Morgan. Donc j'enferme mes graines de moutarde bien recouvertes d'eau dans ce joli petit pot qui ne sait pas encore ce qui l'attend. Je glousse Qu'est-ce que c'est con, un pot de moutarde? Je mets une cuillère de sel et je referme. Comme j'ai deux pots, je me prépare deux pots. Je fais le deuxième exactement de la même façon. Et à présent, on va laisser faire les petites bactéries. Je me décide à laisser fermenter une bonne semaine. Nous verrons bien. Au passage, révolution de fermentation faisait fermenter pendant un an. Il y a au moins un an, peut-être un an et demi. <rire> oh, oh la vache. Alors, c'est l'heure du verdict. Je me rappelle encore les mots de Jean-Luc Henry. Oh, ça sent merveilleusement bon. À mon tour de me délecter, enfin. Voyons cela. Oh, mais c'est pas vrai, putain. Ça pue. Elle c'est dégueulasse Ah c'est dommage que YouTube ne permette pas encore de sentir les tutos de merde, parce que là si tu regardais ma vidéo chez toi, ça sentirait le chiot d'autoroute après qu'un autobus de retraité se soit arrêté. Mais quelle odeur Mais à présent je dois prendre une décision, l'heure est grave. Si je regarde le prix de mes graines, 9,49€, bon ça va. Non mais quand même, je vais pas tout jeter à la poubelle. Allez, un peu de courage, je dois goûter. Putain mais elle pue Ah est dégueulasse. Non, il n'y a pas moyen. Paf, toi à la poubelle. Tu mettras en commentaire le nombre de fois où j'ai dit merde dans cette vidéo. Le gagnant remportera le reste de mes graines, enfin s'il en reste parce qu'on en est là. Je n'ai quand même pas fait tout ça pour m'arrêter sur un échec. N'ayant que peu d'amour propre, je suis revenu sur la chaîne de Popote et Potager. On va prendre le tuto de mémé et en profiter pour lui poser quelques questions sur cette bizarrerie. Ah bah non, c'est pas possible. Elle a fermé la zone commentaire. Si j'avais été moins con, j'aurais laissé un commentaire d'entrée. Mais comment pouvais-je savoir que la moutarde allait puer à ce point le fumier As-tu déjà mangé un sandwich de terreau fumier C'est un truc vegan. Tu devrais essayer, c'est à la mode. Au moins, après un repas comme ça, t'oublies pas de te laver les dents. Continuons. Je repotasse mes bases culinaires et me retape popote et potager. Enfin, pas sa présentatrice, hein. T'as bien compris, non Quand même, j'ai du respect pour le troisième âge. Allons, docteur Magouille, seriez-vous phallocrate Non, pas du tout, mais tu sais, les couettes, ça rajeunit pas les vieux. Allez, je replonge les graines de moutarde dans la flotte, mais cette fois-ci, juste pour 24 heures. Heure. Bien sûr, avant, je lave bien mon pot. Putain, ce qui pue la merde. Désinfectant pour les mains, térébentine, hydrofuge pour chaussures, solution d'huile d'olive et enfin l'odeur a disparu. Ah bah non, ah, c'est quand même puissant les fermentations. Je reprends un peu et je me dis tiens vu que je me démerde pas trop mal jusque-là, peut-être pourrais-je ajouter un ingrédient miracle qui donnerait à ma moutarde le bon goût de celle de Dijon. Je file donc sur Internet, carrefour de l'imagination perdue et des désinformations et tombe sur la superbe histoire bien emmerdante de la véritable recette de la moutarde. Oui, tu commences à comprendre si tu me suis depuis un moment que rien ne m'intéresse. Tout me fait chier. Et je lis entre deux lignes. Verju. Le créateur de moutarde aurait, paraît-il, mélangé ses graines moulues avec du verju, qui n'est autre qu'un jus de raisin pas mûr, comprenez, dégueulasse, avec ses graines de moutarde. Il faut quand même avoir l'esprit sacrément tordu pour faire ça. Alors qu'on sait que la graine de moutarde dans la bouche, après macération d'une semaine, est infecte, et que le verju, bah, tu bois pas à l'apéro. Mais admettons, l'homme a parfois du génie quand il a 3 grammes dans le sang. Il a créé ainsi la moutarde de Dijon. Je me demande si les créateurs de Red Bull ne se sont pas inspirés de cet homme de génie, mélangeant à tout va tout ce qui lui tombe sur la main. Ok, je mélange le jus avec les graines. Mais ça alors, ça pue encore la merde. Vous comptez, hein, pour le compteur de merde, hein Mais je compte sur vous. Pas grave, je vais mettre ce que me dit Popote et tout. Un peu de vinaigre de cidre. voyant le goût que ça. A... Et allez, on mélange. Oui, j'ai toujours pas de mixeur, mais je suis avec mon super machin. Je sais même pas comment ça s'appelle déjà. Comment ça s'appelle ce truc On s'en fout. Ah mais dis donc, ce il que je m'approche du but final ça va. Mais oui, c'est fort. Mais c'est goûtu. L'odeur de merde a presque disparu. Bon, pas tout à fait. Oh. Ah, si tu savais. oh, oh, oh. On comprend ce qui est dit sur les deux tutos le titre est à l'image des contenus alors chez révolution fermentation ils répondent aussi rapidement que la chiasse que j'ai eu après avoir goûté mes graines j'aurais quand même pu aller lui demander pourquoi mes graines sentent à la merde j'avais autre chose à foutre pour popote la célébrité l'a fait craquer encore une qui a banni les commentaires et les avis parce qu'il est vrai mes chers spectateurs que certains de vos commentaires mais on s'en cogne à un point alors même si c'est long et monotone pas de musique plan fixe etc j'ai trouvé que ça se laissait regarder aussi bien chez popote que chez ferment est clair. Oui, clairement. Si j'avais été assez con pour manger ces graines de moutarde complètement oisies, je serais mort dans d'atroces souffrances. Maintenant, je sais ce que ça fait un chat qui mange de la mort aux rats. Je suis fin prêt. Je pense à la déguster sur un bon steak de bœuf. Ça va faire plaisir à émeric Caron, même s'il ne peut pas savoir à quel point je l'emmerde. Lui, il a dit tellement de merde qu'à force, l'autre est devenu député. Je n'accepterai pas de leçons de par vous. Qui De moi Mais je m'en tape, monsieur. Je glousse même. Youpi Vive la France et merde au con